Je mets quoi Allez, je mets ça, c'est très joli. Vous avez un cluster derrière vous. Ok Donc c'est une table ronde. On, on, va, on va tous ensemble discuter de euh, comment et surtout pourquoi je suis devenu dev. Donc euh, ce que je propose, c'est que chacun fasse une petite intro de se présente et raconte comment il est devenu dev déjà. Ok Donc euh, à vous de. On peut faire du euh, du du, comme vous voulez. First. Allez, Mathilde. Je sais, oui, ça marche. Euh, moi, euh, je suis venue au DEF commun. Euh, J'ai grandi en 1993 et il y avait une assaut de quartier, un peu comme, vous savez, les parents qui envoient leurs enfants au foot ou au rugby. Et euh, avec mes voisins, mon frère, ma soeur, on a tous été dans cette association de quartier où on faisait euh, du basique. Mais à l'époque, c'était haut niveau très longtemps. Euh, on faisait du basic. Après, quand Quick Basic est sorti, on s'est mis à faire du Quick Basic et on faisait euh, des petits jeux ou des petits dessins. C'était vraiment limité. Hein. J'ai commencé, j'avais 7 ans ou 6 ans. Euh, donc, c'était très limité. Et en fait, très vite, euh, c'était dans les années 95, avant qu'on ait Internet à la maison. Et en fait, le soir, on s'est mis à faire des LAN parties. Maintenant, je vois mes enfants, c'est beaucoup plus simple, mais nous, à l'époque, c'était galère de faire des LAN de parce qu'il fallait ramener les, réseaux, enfin, les ordinateurs, ça ne marchait jamais. L'avantage, c'est qu'on avait une salle qui était déjà faite, et je me suis mis à jouer. Et je me suis mis à jouer à Warcraft, je me suis mis à jouer à Starcraft, je trouve ça vraiment cool. Et au bout d'un moment, je me suis dit que ce serait cool de faire pareil, donc je n'ai pas fait du jeu finalement. J'en ai fait un peu quand même dans mon parcours, mais je suis arrivée par là. Donc c'est vraiment plus par hasard, où en fait, je suis tombée là-dedans, il y avait une petite assaut de quartier, j'ai commencé à coder, je trouvais ça marrant. Euh, et que euh, voilà, je trouvais ça sympa. Et après, personne, euh, ouais, j'ai pas, Les gens autour de moi trouvaient que c'était une idée plutôt cool d'être développeur, mais allez, fin, voilà, il n'y avait pas beaucoup de développeurs à l'époque. J'ai commencé comme ça il y a très longtemps. Alors, euh, moi, c'est Zinef, Je suis euh, développeur open développeuse open source hier euh, Moi, comment je suis arrivée au dev Ben, euh, en fait, c'est un peu euh, parce que mon père, à 18 ans, m'a beaucoup poussé à apprendre à côté. Donc euh, mes parents sont, ont étudié l'informatique dans les années 70. Ils se sont rencontrés grâce à l'informatique. Mon père a fait ses propres logiciels, sa propre boîte. Et euh, j'ai jamais voulu, euh, j'ai toujours voulu être différente de mes parents. Et euh, par contre, quand j'ai eu 18 ans, euh, à part euh, étudier les maths, je ne savais pas trop quoi faire. Je voulais être dans l'ingénierie, mais je pas trop. Et mon père m'a un peu forcé à juste euh, me poser, à apprendre à coder. Et du coup, euh, là, j'ai découvert qu'en fait, il faisait des algorithmes. Et voilà, <rire> c'est ce qui, ce qui m'a plu. En fait, euh, voilà, je, je pense que si j'avais, j'en ai aucune idée, si j'avais fait plutôt codé, est-ce que ça m'aurait plu en tant que cadeau Mais en tout cas, à 18 ans, c'était un peu la raison pour laquelle j'ai décidé tout d'un coup d'être développeur. Eh ben, euh, moi, c'est Guillaume. Euh, je travaille chez AXA en tant que développeur. Alors, euh, je vais... Je vais ah, voilà. Il faut que je parle fort euh, Pas avoir l'anecdote, plus elle est nulle, l'anecdote, <rire> c'est vrai, mais je vais faire, ça faire un peu écho à ton histoire de tout à l'heure. instit, euh, tu voulais être un et en fait, et euh, alors, moi quand j'étais gamin, je voulais être pilote, ce qui est complètement con parce que j'ai peur de l'avion, donc euh, vraiment, euh, mais euh, voilà. Et alors là, ça se voit pas parce que j'ai les lentilles de contact, hein, mais euh, sinon je mais je porte des lunettes, donc euh, pas cool quoi. Donc c'était c'était mort, c'était mort, c'était plié. Et euh, ben, euh, étant donné que euh, mais ça va faire aussi un peu écho avec ce que tu racontais, euh, que j'aimais bien, bien fraguer dans Quake. Euh, bizarrement, ouais. on, on en reparlera. <rire> J'ai tout perdu. Mais. mais euh, euh, c'est venu un peu euh, fil en aiguille comme ça. Alors, après, ce qui est un peu particulier, c'est que euh, euh, l'informatique, parce qu'à l'époque, on aimait bien euh, jouer, parce qu'on aimait bien euh, monter nos tours, euh, faire nos LAN, etc., euh, ça ne voulait pas forcément dire qu'on savait ce que c'était qu'être un développeur, en fait. Et euh, quelque part, on s'était dit, bon, bah, ok, en tout cas pour moi, je, suis dit, bon, bah, je vais faire de l'informatique. Donc, j'ai suivi effectivement un cursus, euh, mais on, Jamais on m'a montré ce que c'était avant que, euh, bah, par la force des choses ou par le, notre carrière, par, par, par le boulot, bah, on apprenne ce que c'est vraiment, euh, ce que c'est que, que d'être un dev. Donc moi, c'est plutôt un peu, un, peu, un peu comme ça, un peu par la force des choses, en, en prenant l'informatique à bras le corps. Donc euh, voilà pour moi. Je vous avais dit, hein, ce n'était pas une anecdote palpitante. Hein. Merci. Allô. Ouais, euh, Moi, c'est Christophe. Ben, je vais faire un peu écho à ce que Guillaume a dit. Euh, quand j'étais gamin, j'ai vu Top Gun et j'ai voulu être pilote. <rire> et puis, en fait, ben, pas très longtemps après, euh, j'ai développé une myopie. Donc euh, Et puis, euh, il s'est avéré que de toute façon, j'ai le vertige. Donc, ça ne le faisait pas de toute manière. Donc Je me suis dit, OK, je peux pas être pilote. Qu'est-ce que je pourrais faire à la place et ben, je, je me suis dit, je vais être ingénieur en aéronautique. Bon, je, je fais super. Bon, je suis allé en prépa et là, ça s'est super mal passé avec la prof de physique. Euh, mais au point où je me suis fait virer des cours euh, en prépa, donc quand même, euh, euh, ça, ça s'est super mal passé. Et en fait, elle n'a pas voulu que je passe, en, à l'époque, ça s'appelait P' euh, et puis moi, j'en avais, enfin, elle m'avait saoulé avec la physique. Donc, pour faire l'aéronautique, c'était un peu compliqué. Euh, donc, du coup, je me suis dit, ben, qu'est ce que je vais faire et je savais pas, et donc bon, voilà. J'ai passé les concours pas très enfin, pas très motivé. Euh, donc quand on est en prépa et qu'on n'est pas très motivé, c'est pas en général, on n'obtient pas des super résultats. Euh, et en fait, euh, bah, j'ai eu plusieurs écoles, et puis je me suis dit, bon, quelles sont les options et Il y avait une école d'informatique, et je me suis dit, l'informatique, ouais, pourquoi pas. Mon premier contact avec l'informatique, c'était genre. Euh, ouais, en élémentaire, mon père avait acheté un ordi, c'était dans la fin des années 80. Et euh, bon voilà, au début on jouait, et puis progressivement je me suis mis un peu à programmer, pareil, du basique. Hein. Euh, mon père avait acheté un livre euh, où on pouvait créer euh, nos propres programmes, alors il euh, bon, fallait tout recopier, on ne comprenait pas forcément exactement ce qu'on qu écrivait. Et puis, on faisait des fautes d'orthographe, donc euh, ça marchait pas. Mais bon, c'était quand même marrant. Euh, au final, après, on avait la, quand même la satisfaction d'avoir créé quelque chose. Euh, et et, et c'est quand même quelque chose qui, euh, bon, si on, si on a un peu cette, cette veine créateur, on va dire, ou ce désir de créer quelque chose, euh, développer, ça permet quand même d'aller vers cette, dans cette direction-là. Et aussi un truc auquel j'ai réfléchi à l'époque, enfin, réfléchi peut-être pas si, si profondément que ça, mais c'était la réalisation qu'en fait, l'informatique, c'est un domaine d'interface. Donc, en fait, c'était super bien et c'est toujours super bien. Si on ne sait pas trop quoi faire, de nos jours, en, en gros, quasiment tous les domaines ont besoin d'informatique. Donc, euh, on peut... Faire de l'informatique et être à, à ce domaine d'interface et toucher à, à, à peu près n'importe quoi. Si on s'intéresse si à la bio, on peut faire de la bioinformatique. Si on veut faire de la mécanique, on peut faire de la modélisation de pièces, enfin, plein de trucs comme ça. Et, et pour moi, c'était vraiment cet aspect-là. C'était à une époque, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je n'avais pas envie de grand-chose. Euh, et je me suis dit voilà l'informatique ça me paraît génial à ce, point, à ce niveau là parce qu'au moins euh, peu importe le domaine il y aura une forte chance que je pourrais euh, travailler dans un domaine donné grâce à l'informatique et bah, c'est comme ça que, que je suis tombé dedans en fait à l'école après j'ai commencé à développer puis j'ai trouvé ça marrant toujours l'aspect création, la satisfaction de se prendre la tête sur quelque chose et euh, de le voir fonctionner au bout d'un moment plus ou moins long <rire> Euh, mais ouais, cette satisfaction-là, c'est quand même assez jouissif. C'est une bonne transition parce que moi, je ne suis pas développeur, <rire> donc je suis le mouton noir, mais euh, à l'âge de 10-11 ans, mon père m'avait offert un Texas Instruments, le premier ordinateur, sur lequel j'ai passé des, des jours, des semaines, des mois à recopier du code, bah c'était du Quick Basic. Euh, des heures à corriger, des heures à rembobiner la, la, la cassette pour pour compiler, pour arriver à un résultat qui m'avait effaré, c'est-à-dire quatre euh, carrés qui bougeaient à la vitesse d'un escargot. Et là, j'ai arrêté l'informatique. <rire> Et euh, j'ai fait optronicien, prépa, optronicien, et euh, en arrivant dans les années 95, il n'y avait pas trop de, de, de travail sur le marché de l'emploi. Capgemini m'a dit, euh, on va te former l'informatique, et je suis arrivé au moment du boom des PC, Enfin, c'était l'introduction des PC du X86 après les mainframes, chez HP, qui était parmi les grands constructeurs, avec l'époque il n'y avait pas carbel c'était le début de Dell aussi, etc. Euh, et là, j'ai redécouvert, oui, en effet, euh, le fait exactement ce que tu disais, à savoir, euh, euh, on commençait à prendre conscience que tout un chacun, on pouvait faire beaucoup de choses avec, la, avec, euh, avec un PC. Ensuite, j'ai connu l'avènement des serveurs X86, les pizza box dans les data centers qui poussaient comme des champignons. Euh, les opérateurs telco nous disaient qu'on était fous de penser qu'on allait mettre des bases de données de, de billing sur, ces, sur, sur ce type de serveur. Et en fait, aujourd'hui, ben, plus, plus aucun se pose la question. Et euh, ensuite, euh, j'ai commencé à coder, alors parce que donc, je ne suis pas développeur, mais à chaque fois, j'étais quand même curieux de pouvoir coder des choses. Donc, j'ai codé parmi les premières applications, trois tiers, euh, où justement, on envoyait une requête à Microsoft euh, sur le serveur web, mais on cachait la... La réponse en local pour pas que ça me mette des plombes à, à répondre, etc. Et Kajemini avait dit, oh, mais on va vendre ça. C'était un opérateur tel quoi à l'époque. Bon, donc, <rire> moi, j'ai eu un bon retour sur l'investissement. Et ensuite, c'était aussi l'avènement de, des premières interfaces homme Machine, Speech to Text et ASR, Automatic Speech Recognition. Donc là aussi, j'ai passé des mois à parler dans un microphone pour essayer de me faire comprendre de la machine qui ne comprenait pas grand chose. C'était assez décevant aussi, mais bon. Et puis, euh, euh, tout ça pour arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis chez NVIDIA et euh, à nouveau, je me suis remis un petit peu mais de très loin, à, à, à par exemple, à apprendre le machine learning, à voir un petit peu comment ça marchait. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment à une inflexion dans le domaine du développement parce qu'aujourd'hui, on a la machine qui est à notre place. C'est-à-dire, c'est le... Le software écrit le software. Et en fait, je pense qu'il y a une inflexion dans le monde du développement. C'est une autre façon. Alors, bien sûr, le développement traditionnel reste parce que, bien sûr, on a besoin, bien sûr, de, du cloud, on a besoin de l'orchestration. Enfin, Aujourd'hui, on est à l'ère du microservice, de l'agilité, de, de la robustesse et à une échelle interplanétaire. Mais il faut commencer à prendre conscience que c'est la machine qui écrit la machine. La machine qui écrit le software. Mais il faut donc savoir apprivoiser ces nouvelles techniques. Et la deuxième chose qui se passe aussi, c'est le jumeau numérique, c'est-à-dire, on est dans des environnements virtuels. Je parlais de Minecraft. On est aujourd'hui dans des environnements virtuels qui sont tellement réalistes qu'ils permettent à des machines virtuelles d'apprendre dans des mondes virtuels pour, in fine, faire des choses dans le monde réel. Donc, je pense que on est, enfin, si aujourd'hui euh, j'avais 20 ans de moins, je me précipiterais dans ce monde-là pour faire du développement à, à, à, la, à la croisée des chemins entre le développement traditionnel et le développement basé sur l'intelligence artificielle. Euh, allô, allô. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait partager son anecdote de comment il est rentré dans le monde du dev, public Parce que, encore une fois, c'est une table ronde, vous n'êtes pas obligé. Hein. C'est celui qui marche <rire> Bonjour, je m'appelle Mourad, je travaille pour EDAT, solution architecte. et euh, je suis tombé par hasard dans l'informatique, alors j'ai fait mes études en Tunisie au départ et ensuite arrivé en France, je voulais faire de l'architecture. J'ai commencé une année d'architecture, pour des raisons à droite et à gauche, j'ai changé, je voulais faire euh, effets spéciaux de cinéma, donc euh, à l'inscription. Je me suis inscrit, j'ai fait six mois d'études pour me rendre compte que je me suis trompé de département. Et donc, du coup, c'était le couloir à côté. Je me suis inscrit dans la mauvaise filière, mais ça m'a plu, et du coup, je suis resté là-dedans, en fait, <rire> à faire de l'informatique. Voilà. Ah, ça, c'est excellent. <rire> Alors, c'est marrant, marrant que tu racontes ça, parce que la semaine dernière, j'étais en Pologne et j'ai rencontré une Polonaise qui travaille chez, chez Radatouci. Et elle, c'est un peu la même histoire. Quand, euh, quand elle a dû s'inscrire à la fac, euh, elle s'est trompée dans le formulaire. Elle voulait faire de la physique, je ne sais pas trop quoi. Elle s'est retrouvée en informatique. Et elle a, elle a continué, en fait. Et voilà, maintenant, est... <rire> j'adore ces anecdotes. Euh, moi, moi, je peux vous raconter rapidement mon anecdote, comment je suis tombé dans l'informatique. Euh, donc, je vous l'ai déjà dit, mon, mon père était un STIT. C'était dans les années 80. C'était en 85, 86. C'était le moment où ils avaient fait le plan informatique pour tous en France qu'ils avaient décidé de mettre des ordinateurs de partout dans, dans, les, dans les écoles, des, des MO5 de Thomson, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et euh, mon père euh, était donc institut et lui, il avait réussi à ramener euh, un de ses ordis à la maison. Et, et je me rappelle, c'était le soir, hein, j'habitais en Hollande, il pleuvait, il, faisait, bah, il pleut toujours en Hollande, mais je jouais au Lego et tout. Et, et, euh, et mon père, il rentre avec un gros carton euh, dans, les, dans les bras et il fait euh, « Seb, tu sais que j'ai un ordinateur là-dedans Est-ce que tu veux m'aider à l'installer ?» et tout moi j'avais 8 ans, je suis waouh oh, ouais, être original, on branche tout et tout. Ça démarre avec un prompt euh, basique. Et là, il me sort un petit livret, euh, parce qu'il avait déjà fait une petite formation avec plein de commandes basiques à taper et tout. Et il m'a dit, vas-y, amuse-toi. Et je me rappelle, je tapais sans savoir ce que je tapais hein, printf, seb, ouais, goto. Ouais. Et je me rappelle surtout, c'est la première commande, une des premières commandes que je tapais, c'est boxf. Je donnais les coordonnées du, du, euh, du carré et une couleur, et j'appuie sur Entrée, et là, il y a un carré jaune qui apparaît. Euh, alors, contrairement à toi, moi, là, j'étais super impressionné. Et, et, et c'est là où j'ai compris, en fait, parce que j'étais déjà passionné des, des, des jeux vidéo. Et je, je, je, je me rappelle, tous les jours, je passais devant une petite boutique euh, des jeux vidéo, comme on n'en fait plus, là, avec des, des écrans, des Commodore 64 en, en vitrine. Il y avait un jeu de foot euh, que je voyais, et pour moi, c'était de la pure magie. C'était vraiment de la pure magie. Mais au moment où j'ai créé ce carré jaune, je me suis dit, ah, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est là que je me suis dit, ah, mais en fait, tu peux créer ce que tu veux. Et, euh, et, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai que, que su que je voulais devenir développeur en même temps que je voulais devenir un site. Ça, ça a toujours été un peu la bagarre euh, jusqu'à ce que j'arrive en, en première, euh, période de grunge, et que je n'étais pas très bon en physique, et euh, que j'aimais bien faire la fête avec les potes, et que je n'ai pas fait S. Et en France, quand on ne fait pas S, c'est plus compliqué pour devenir euh, développeur. Heureusement, j'ai réussi à rejoindre une école d'ingénieur euh, après mes études d'éco. Euh, donc voilà. Mais voilà, c est, c est pour moi, c'est la petite anecdote. Et du coup, euh, on, on en a parlé un petit peu, mais... On pourrait en parler. Est-ce que vous vous rappelez vous de votre première ligne de code que vous avez tapé, enfin la première fois que vous avez appuyé sur entrée et que le code s'est exécuté Est-ce que vous arrivez à vous rappeler de ce moment-là C'est un moment très important, euh, un moment de satisfaction, ce moment de euh, donc. Non, moi, je me souviens juste de la navette qui avançait. Euh... <rire> <rire> <Okay>. <rire> Ouais, moi, je pense que c'était pas une box, c'était un cercle. Un On jouait sur le radius et j'étais là, wow, c'est cool. En hein. vrai, j'avais 7 ans, donc c'était marrant. Mais c'était un cercle. Mais j'aurais une remarque. Je pense que, je ne sais plus qui tout à l'heure disait que, euh, c'est peut-être toi, en étant développeur, on, on touchait un peu à tout, tous les horizons, toutes les matières. Et, et je pense que, euh, euh, à l'époque, un développeur était très euh, focalisé sur l'informatique pure, alors qu'aujourd'hui, je mon sentiment, c'est qu'un développeur euh, est d'abord souvent un scientifique qui, euh, qui ensuite est amené justement à partir dans la modélisation et donc dans le développement, euh, parce que je pense que la science aujourd'hui ne peut plus se passer de l'informatique. Et que beaucoup... Moi, j'ai travaillé chez NVIDIA longtemps avec le marché de l'éducation euh, fran recherche français. Et il y a énormément de... Ingénieurs, de, de, de thésards, de, qui, alors euh, bon an, mal an, degré ou de force, viennent à l'informatique parce qu'on ne peut plus euh, faire une étude sur la glaciologie, on ne peut plus faire une, une étude sur la, la biologie, on ne peut plus faire une étude sur la climatologie sans toucher à l'informatique. C'est devenu euh, le. Et même tout à l'heure, tu parlais de l'architecture. Je pense qu'aujourd'hui, tu pourrais faire de l'architecture, euh, t'éclater en architecture euh, grâce à l'informatique. Euh, l'informatique est devenue un outil comme avant était le crayon de papier. Oui. Du coup, moi, je me rappelle du coup, puisque comme mon père m'a dit d'essayer de, de coder, donc mon première euh, ligne de code que j'ai fait, pour moi, j'étais là juste pour lui prouver qu'en fait, euh, bah, je l'ai fait et, et puis j'aime pas. C'était ça dans ma tête. Du coup, je prends son livre Java parce qu'il en avait parlé. Et du coup, je prends le livre et il m'avait dit que c'était facile. Donc, premier chapitre, je lis. Ce n'était pas pour des développeurs débutants, c'était pour les gens qui voulaient basculer vers l'orienté objet et Java. Et donc, du coup, c'était toute une applette avec un bouton qui a une action, etc. Ça n'existe plus, les applettes, mais c'est une fenêtre. Et c'est ça qui a attisé ma curiosité c'est que j'ai écrit une classe, euh, je l'ai compilée, j'ai euh, exécuté du coup l'applet. Et, euh, et, et du coup, de se dire, oui, en fait, j'ai fait ça en cinq minutes et en fait, j'ai créé quelque chose et en fait, il y a un bouton, et il fait quelque chose, voilà, ça, je crois que, ça, que ça, compte, ça affichait du texte ou ça comptait quelque chose, mais, mais je ne me rappelle plus exactement, mais, mais ce, ce sentiment de j'ai fait quelque chose, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah tiens, je, je suis allée sur Google pour chercher euh, qu'est-ce qu'on fait quand on, quand on apprend euh, l'informatique Et du coup, j'ai passé tout mon week-end à, à regarder, euh, parce que j'avais vu si je basculais le semestre d'après, c'était l'algorithmique, etc. Et donc, du coup, oui, c'était, j'en avais rien à faire, je savais très bien ce que c'est de créer, mais le fait de voir euh, ce premier bout de code, c'est j'ai créé quelque chose, c'est le truc, c'est ce sentiment qui a, qui a, qui a attisé ma, ma curiosité, en fait, euh, pour voir... Euh, ce, ce que c'était d'être développeur. Oui. N'oublions pas aussi que je pense que la grosse révolution que, qui nous paraît aujourd'hui transparente, c'est quand même Internet. Parce qu'à euh, l'époque où justement on, on codait euh, en quick basic, euh, moi je rêvais de faire de l'assembleur, mais je n'ai jamais pu rien comprendre en assembleur, parce que l'assembleur, c'était la promesse d'aller beaucoup plus vite. Donc J'espérais que ma navette spatiale avancerait à une vitesse euh, correcte mais euh, j'ai lu des, des manuels d'assembleur et bon, j'étais hermétique à ça. Euh, mais aujourd'hui, depuis que l'Internet est là, et on voit aujourd'hui que le, le développeur, il, tout à l'heure, quand tu faisais ta démonstration, tu utilisais des outils, là, en fait, je vais chercher tel outil pour faire ci, tel outil. Et en fait, aujourd'hui, c'est plutôt une collection infinie, et aussi le, le modèle objet a créé ça, c'est une, une, une collection infinie d'outils euh, et de, de, de, de, de composants déjà existants, qu'on a à rassembler pour faire. Et, et je pense que ça décuple aussi la vitesse de développement parce que euh, dans les années 80 développées, euh, il fallait gérer tout de A à Z. Aujourd'hui, on s'appuie sur des communautés qui ont déjà fait le travail à notre place. Et en fait, on va chercher sur Internet. Et Internet, c'est l'outil pour aller rechercher de manière planétaire. Moi, je suis toujours étonné. de Chaque fois qu'on cherche un truc, on se dit « Bon, bah, personne n'a fait ça. » Il bah, y a toujours une personne pour l'avoir fait. Euh, moi, première ligne de code, euh, bah, je pense que c'était à l'occasion de, euh, de ce dont parlait euh, Sébastien tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, toutes les classes en primaire euh, devaient avoir euh, des ordi, et donc je crois que c'était un TO7 euh, ou un truc comme ça. Ouais. TO770 Ouais, je ne sais plus, enfin bref, un Thomson, hein, de toute façon, euh, l'ordinateur d'état, on va dire, <rire> euh, et c'était du logo il fallait euh, bon avec la petite tortue on dessine euh, enfin bon il n'y avait pas la, il y avait pas la tortue physique mais euh, c'était les instructions je sais pas si vous en avez fait euh, à ouais. l'époque parce que ça existe plus trop mais euh, j'en fais encore ouais Et donc c'était marrant il fallait, il fallait indiquer enfin euh, c'est une bonne introduction à l'algorithmie en fait parce que euh, il fallait indiquer les étapes pour arriver à dessiner euh, euh, les trucs et puis je crois qu'à l'époque on avait, on avait dessiné la carte de la France en fait ah, euh, ouais. en logo et c'était et, et logo tu pouvais euh, moi aussi euh, quand je disais avec le basique j'avais aucune idée de ce que je tapais, le logo par contre c'était en français ouais. je faisais pour carré répète 4 avance de 50 tourne à gauche de 90 je, je, je savais ce que je tapais Mais ça aussi ça a été le, le, le, le un gros changement quoi, ouais. DSL ah, ouais, ouais, c'était un DSL euh, ouais, ouais, ouais. Et euh, ouais et euh, après un peu plus tard euh, j'ai commencé à programmer un peu plus... Euh, enfin, pas c'était du basique cette fois et je me suis arrêté à l'étape enfin euh, j'avais codé un, un pseudo euh, un pseudo truc qui, euh, qui empêchait l'accès euh, l'accès aux disquettes en fait il fallait à l'époque c'était des ouais, c'était des disquettes et euh, c'était un programme qui demandait un mot de passe pour pouvoir exécuter ce qu'il y avait sur la disquette. Et je m'étais arrêté à l'assembleur à, à aussi parce que en fait, mon programme, vu qu'il était écrit en basique, je ne me souviens plus c'était quoi la séquence d'échappement. Mais en gros, si on connaissait la combinaison de touches, on pouvait retomber dans l'interpréteur. Donc du coup, forcément, en termes de sécurité, c'était plutôt nul. Et il aurait fallu, justement, en assembleur, intercepter cette, cette truc-là. Mais l'assembleur, à l'époque, ça me faisait peur, en fait. Je me suis dit, oula, c'est proche du matériel. Et euh, j'avais peur de, de flinguer mon ordi, en fait, de faire un truc, euh, euh, de faire une erreur et qui aurait rendu l'ordinateur inutilisable. Et du coup, c'est pour ça, que je, pense, euh, je pense que cette peur du matériel, je l'ai plus ou moins toujours gardée. Je me suis... Euh, j'ai toujours, je je, toujours pris garde à rester à un niveau d'abstraction assez élevé en fait euh, en termes de programmation. Euh, voilà. euh, vas-y, vas-y, vas-y. Alors moi c'était fait en plusieurs temps parce que ma première tentative a été euh, un échec. Alors mes parents avaient un MO5 okay. euh, à la maison, on a de la chance, j'en je avais un. Euh, euh, bon, Il hein. n'y <rire> a que moi. Hein. <rire> <Je> <rire> Ça marche mieux ouais. Euh, il <rire> même pas ce, ce micro. Ouais, ouais. euh, Juste au moment, j'arrive à une, une belle anecdote. Euh, <rire> encore nul. Mais euh. Euh, donc, euh, ils avaient un bouquin pour coder des jeux. Euh, C'était sans jeu à... non, tu, ah, oui. donc tu tapes les trucs, clac, clac. Euh, sauf que le MO5, alors, je ne sais, si sais pas si vous vous souvenez, mais il euh, y a une cochonnerie, j'allais dire un gros mot, mais de touche clear. Ouais au-dessus de la touche majuscule. Donc tu tapes le truc, tu comprends rien de ce que tu fais, bien sûr. Putain, je vais faire un super, jeu de, un super jeu de foot, clac, clac, clac, clear, plus rien. Plus rien. Donc ça m'a fâché, j'ai coupé le machin, je fais ok, c'est fini. Euh, je vais utiliser plutôt le cri optique euh, du MO5. Euh, donc j'ai dessiné, j'étais nul en dessin. Donc, euh, et, euh, après, mon, mon vrai moment où, euh, où j'ai tapé une ligne de code, j'ai fait entrer, ça a fait un truc. Euh, bon, c'était en cours. C'était pendant les études supérieures, euh, tout bêtement. Euh, on apprenait l'algorithmie avec. Euh, on faisait de l'ADA. Hein, ouais. Et euh, voilà, c'était un, un Hello World, parce que j'aime bien ça. C'est pour ça que j'en fais partout. J'en mets, mets partout ouais, des Hello World. Pas, ouais. donc, euh, donc voilà. Donc, mon premier vrai contact, c'était plutôt celui-là, et puis euh, cette, cette saloperie de, de touche clear l'ADA c'est un peu hostile comme premier contact hein. Ouais, ça n'a pas aidé mais, vrai, quoi. mais justement c'est ce côté effectivement un peu on devient développeur aussi par la force des choses c'est à dire que effectivement quand, quand j'ai abordé la chose euh, en étant étudiant ça restait assez abstrait en fait qu'est-ce qu'on va faire avec ça en fait et euh, tout à l'heure enfin, vous avez tous beaucoup parlé de voilà on peut tout faire on peut, euh, mais encore faut-il avoir euh, l'idée et l'inspiration euh, et et puis surtout se dire ben, comment, comment on en vient à, à en vivre, en fait, comment ça devient un travail. Pour moi, ce n'était pas forcément très, très évident. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que c'était un peu par la force des choses qu'on qu devient développeur. C'est vraiment quand on commence à toucher du doigt vraiment, le, le côté dans le monde pro. En tout cas, pour moi, c'était comme ça que ça s'était fait. Donc, ce n'est pas beaucoup de magie, hein, désolé, hein, mais euh, c'était comme ça. Okay. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager son souvenir de première ligne de code ah, Nico. Hop. Moi, je me souviens quand j'ai effectivement commencé à, à coder au tout début, j'étais au primaire, donc je ne sais plus, je devais avoir euh, peut-être 6, 7, 8 ans, quelque chose comme ça, sur un CPC 6128 à l'époque. Oh. Et la seule chose que j'avais, c'était bah, l'ordi, le, le bouquin, quelques disquettes, et, et voilà et donc j'ai appris avec le bouquin de l'ordi donc euh, je me souviens effectivement l'affichage euh, de quelques lignes, avec les prints, les analyses. Et, et je me souviens vraiment, c'est marqué dans ma mémoire que j'ai buté sur les boucles le, le, le for loop, ça ne voulait pas rentrer je, et, et j'ai buté sur un mot je ne comprenais pas ce que c'était qu'une itération et effectivement quand on n'a pas le dico, quand on n'a pas quelqu'un à côté pour expliquer il suffit juste d'un tout petit truc et ouais. c'est voilà donc j'ai probablement peut-être passé un mois là-dessus à comprendre que c'était une boucle et une itération. <rire> ok, <rire> c'est euh, Alors... Ah ouais Ouais, vas-y Il marchait assez, là <rire> euh, Moi, du coup, j'ai commencé euh, ma première ligne de code euh, quand j'avais 12 ans. J'étais sur euh, les forums de RPG. Et du coup, on faisait des, des petits personnages et on faisait des, des petites fiches d'accueil pour mettre notre histoire, enfin, une photo de notre personnage. Et ça, c'est de, de l'HTML et du CSS. Mmh. Et du coup, j'ai commencé à ouvrir des forums de RPG et de graphisme. J'ai téléchargé euh, enfin, Photoshop. J'ai commencé à faire euh, des jolis trucs avec des, des, euh, des jeunes euh, en... Genre on était tout jeune on avait 12 piches, et on faisait du RPG à travers nos écrans. Et je me rappelle que je m'étais enfermée avec l'ordinateur, et que ma mère elle a pété un câble avec moi à partir de là. Parce que j'avais trois petites sœurs qui jouaient aussi à Minecraft sur l'ordinateur, et du coup je ne voulais pas partager, parce que j'étais en mode « Non, mais je suis en train de, de faire ma, mon forum, là c'est important !» Euh, regarde, en plus, je fais, je fais des trucs compliqués, hein, c'est des de code, ça fait des... Ça, je faisais des carrés qui allaient dans tous les sens, et je ne faisais même pas de tableau, je mettais tout avec margin et padding. Ah ouais. Je plaçais tout avec margin et padding, donc je faisais à l'œil et je rechargeais la page 3000 fois pour que ça marche. Donc, euh, elle m'a enfermée dehors, à partir de là, elle m'a dit, euh, tu partages avec les, avec les filles, euh, parce que c'est pas possible, ton addiction aux, aux écrans est trop forte. <rire> trop bien, Merci beaucoup. Il y quelqu'un d'autre qui veut partager c'est euh... Ah oui, pardon. Merci. Pour moi, en fait, c'était deux moments magiques et l'un, j'appartiens à la même génération que la plupart ici, donc c'était Seul contre la machine, avec le bouquin. Ouais. D'ailleurs, c'était aussi une mémoire un peu heureuse parce que si le bouquin était bon, Cubesic par exemple, euh, on avait une sorte de monde entière qui tout était dedans. On ne se posé pas tellement la question qu'il y avait des choses qui n'étaient peut-être pas expliquées dans le bouquin. C'était un monde fermé où si, si on, pouvait quasiment, on pensait avoir la réponse à tout. Aujourd'hui, on sait très bien que peu importe ce qu'on fait, on reste très, très partiel. Il y a toujours d'autres frameworks, d'autres choses. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est le deuxième moment magique. Donc, c'est le premier, Hello World », ok. Mais ensuite, plus tard, avec, comme tu disais, euh, la, Internet, cette réalisation... Euh, tu n'es pas tout seul. Parce que moi, j'étais tout seul. Je n'avais pas, pas des amis qui codaient. J'avais des amis, mais euh, en, en informatique j'étais tout seul. Ensuite, avec Internet, cette réalisation, il y a d'autres passionnés là-dessus. Il y a d'autres développeurs. Il y a, euh, c'était la fin des années 90, il y avait un truc comme Linux. Il y a des gens qui écrivent du logiciel libre, une sorte de communauté. Tu peux l'utiliser gratuitement. Tu n'as pas besoin de payer. Et en plus, tu peux même l'améliorer. Tu peux écrire là-dessus. Tu peux faire un rapport de bug. Tu peux peut-être même écrire des et cette sorte qu'il a, cette réalisation, il y a des communautés, il y a carrément une fraternité des développeurs euh, là-bas euh, à laquelle tu peux faire partie sans une formation particulière que pour ça. C'était mon deuxième moment magique. Et, et pour rebondir sur ce que tu dis et ce que la demoiselle disait aussi, alors Photoshop, je ne sais pas, ça, je suis pas sûr que ça soit gratuit hein, Photoshop. <rires> ça, ça, ça, bon. <rires> Gimp. Mais, <rire> <C 'est... rire> mais, mais je pense aussi que voilà que le monde open. <rire> ah ah ouais. Voilà, Gimp, Gimp c'est plus, <rire> c'est plus, on va dire on, ça est. C'est plus en... <rire> Red Hat compliant. <rire> Moi je fais du, alors justement je fais du blender, mais c'est vrai que euh, ce qui a ce qui a bouleversé, je pense aussi, ce qui a fait accélérer les choses, c'est que c'est le, le, le côté open source, réutilisation des des logiciels gratuitement, parce que. Euh, Justement, quand on parlait de nos parents, nous amenaient un Texas Instruments, un Emo 5, c'était des machines qui coûtaient quand même. Euh, ouais. euh, c'était un investissement à l'époque. Comparé euh, au, niveau de, au niveau de vie, aujourd'hui, s'acheter un PC, c'est devenu euh, complètement anecdotique, on va dire. Alors, euh, on va dire dans notre civilisation euh, européenne, s'acheter un. Et puis en plus, n'importe quel PC a déjà une puissance de calcul assez considérable. Et. La deuxième euh, révolution, c'est ce, ce côté open source, où euh, moi, euh, j'ai commencé euh, à faire du, du Blender il y a 2-3 ans. On peut tout faire dans Blender. Oh ouais. On peut tout faire. C'est incroyable au niveau de qualité. Et, et donc, et, bon, je prends l'exemple de Blender, mais il y a des exemples dans à peu près tous les domaines. Et ce côté euh, réutilisation de logiciels déjà faits par quelqu'un d'autre, qu'une qu communauté vient enrichir, qui... qui qui prend de l'ampleur, qui... je pense que c'est un phénomène incroyable. Ouais, ok. Euh, du coup, euh, ouais, on, peut, on, on pourra revenir un peu sur l'open source et tout. Euh, donc, vous êtes, vous êtes devenu dev. Euh, Qu'est-ce que vous faites tous les jours pour, euh, pour continuer à avoir envie de, de continuer à être dev un peu ma question, mais, enfin, comment vous, vous motivez tout seul pour. pour Qu'est-ce qui vous motive pour continuer à devenir dev Ou peut-être pas, hein peut être peut-être ouais. euh, bah, Pour moi, c'est les utilisateurs, en fait. Juste. Euh, euh, bah, la, la satisfaction, déjà, bah, déjà de trouver un, un projet qui nous intéresse. En, en fait, il n'y a pas forcément de motivation. Bon, après, je ne vais pas dire que je suis super motivé euh, tous les jours. Mais globalement, en parlant, quand même, quand on a un projet sur lequel on, qui nous intéresse et sur lequel il y a des, des problèmes avec des, enfin, du challenge, on va dire, bah, ça, ça permet de de rester dans le truc et de, de rester motivé. Et puis aussi l'aspect utilisateur ou euh, quelqu'un vient nous voir et nous dit voilà j'utilise ton truc c'est bien mais ça ça marche pas trop bien est ce que tu peux l'améliorer et cette satisfaction là de, de savoir que notre truc ça, ça a aidé quelqu'un quelque part euh, c'est euh, toujours euh, toujours pas mal ouais. euh, alors du coup ici oui, c'est vrai que avant l'open source, parce que j'ai travaillé 12 ans avant, euh, avant de travailler sur, euh, sur l'open source, ben, c'était euh, pas mal euh, centré euh, plus, on va dire, produit et, et euh, ce qu'apporte le produit. Euh, Aujourd'hui, dans l'open source, je, je suis enfin dans, dans, dans une vision où ce que je fais, euh, c'est utile à plus de monde et euh, je contribue à quelque chose d'un peu plus plus. plus. Euh, effectivement, il faut que ça ait un, un intérêt pour euh, les utilisateurs et les utilisatrices. C'est pour ça que je disais tout à l'heure euh, qu'on aime bien avoir des feedbacks euh, sur euh, ce qu'on fait et euh, de savoir ce qui marche et ne marche pas euh, sur un projet, euh, c'est assez pertinent. Euh, maintenant, depuis qu'à un moment, j'avais fait un mini burn-out, j'essaye je, d'avoir de, les, les, les deux... Euh, deux trucs qui me drivent, enfin trois trucs qui me drivent. Déjà, c'est d'être sur un projet qui, qui me plaît et qui a du sens pour moi. Euh, que ça ait du sens pour d'autres, donc pour les, les utilisateurs, utilisatrices. Mais aussi, euh, j'ai un pendant qui, euh, qui est très fort pour moi depuis quelque temps. C'est que, euh, que, que j'ai euh, dans mon quotidien à un moment des tâches qui, qui me plaisent. Et, euh, et aujourd'hui, c'est plus... Euh, sur des choses qui euh, où je vais apprendre euh, et, et évoluer dans, dans la tech donc voilà euh, c'est pas tous les jours où je fais des tâches qui me plaisent waouh mais j'essaie je, de faire en sorte euh, qu'il en ait toujours dans au moins une fois par semaine euh, comme ça en fait c'est toujours utile pour le projet ou pour les autres mais en fait ça ça, ça, ça, ça me drive en fait euh, mon bonheur donc du coup des fois quand je suis sur une tâche qui me plaît ça peut être très varié et ça peut être. Euh, je voulais absolument faire une, une feature ou je veux absolument travailler euh, sur, une, sur une libre, enfin, rajouter une libre qui m'intéresse qui ou voilà, où je vais apprendre quelque chose. Ça va changer d'un jour à l'autre, mais, mais j'essaie toujours euh, de voir où est-ce que je peux caser une tâche qui me, me rend vraiment très heureuse pour qu'après, si je fais des tâches qui ne me sont pas, <rire> voilà, ou des bugs pas très sympas, ben, en fait, ça, ça rééquilibre ma vie. Voilà. Je peux, je peux enchaîner. Moi, euh, il y a deux choses qui me font, euh, qui, qui me font vraiment rester dans cet univers que j'aime beaucoup. C'est déjà un peu comme ce que disait un autre intervenant avant. C'est le sujet sur lequel je travaille. C'est-à-dire que moi, concrètement, je permets à des gens de créer un job. Donc en fait, des gens qui, par exemple, avaient un smic. Et hop là, <rire> et gagne maintenant trois, quatre fois plus le SMIC avec les outils que j'ai développés. Donc, en fait, euh, ce que je permets, c'est aussi un accélérateur social pour certaines personnes qui ont décroché ou ont envie de lancer leur business et de lancer dans un business qui ont du sens, enfin, d'être au contact avec les gens vu que eux ils sont ils sont conseillers vendeurs, enfin, donc ça c'est le premier point. C'est est-ce que je fais maintenant avec plus d'attention c'est choisir un peu les, les domaines dans lesquels je vais bosser. J'ai fait des telcos, j'ai fait du bancaire. Bon bah là je, je au moins j'ai du concret et quand je vois mes utilisateurs je vois vraiment l'impact que j'ai dans leur vie et des fois l'impact est énorme parce que vraiment c'est il voilà, y a des belles il y a des belles success stories et c'est vraiment même si c'est à eux et elles que revient tout le mérite euh, nous, on sait qu'on a créé le petit plus qui leur a permis d'aller aussi loin. Ça, c'est le premier point. Et après, je pense que la chose qui, qui, nous, qui nous distingue, c'est que moi, j'ai toujours soif d'apprendre euh, et j'aime bien maîtriser mes sujets. Donc, en fait, je vais me passionner pour un domaine et je vais apprendre tant que je peux. Et, et je trouve ça fun d'apprendre. Et l'avantage qu'il y a dans le dev, parce que moi, maintenant, je fais moins de dev, ce que j'aime dans le dev, c'est qu'il y a un retour rapide, c'est-à-dire qu'on apprend une nouvelle techno, on la lance, on joue avec, ça marche. Quand tu fais plus de l'organe ou des stratégies, tu mets en place les trucs. Mais si tu veux, le moment où le truc marche bien, en fait, tu es déjà sur les problèmes d'après. Alors que j'avais trouvé que quand tu es dev, j'ai bossé sur des, des, pas, des, le cas, un cache distribué, quand tu as un problème sur ton cache distribué, ça fait 24 heures, 48 heures, tu es sur le bug, tu chopes le bug, tu es content. T'es trop content. Et, et je trouve que ça, là, ce, ce petit euh, adré de la fin, genre, ouais, euh, voilà, ouais, je trouve qu'elle est... Euh, exactement, là, ouais, ce moment ouais. de satisfaction, il est tout de suite. Voilà. Alors que sur voilà, mon job là, quotidien, bah, j'ai plus ça, parce que ce que je fais, c'est trop loin. Ouais, ouais. Merci. Euh, je vais être obligé de répéter plein de trucs. C'est euh, difficile de passer après toi. Euh, alors moi, j'ai commencé... Euh, en fait, ce que je voulais dire, c'est que euh, le boulot a pas mal changé aussi, hein, au fil des ans. Euh, quand j'ai commencé, j'ai fait de la TMA. Euh, alors, le, le seul truc palpitant, c'était de se dire, euh, il ouais, y a un truc qui ne marche pas, où est-ce que ça merde, et euh, essayer de corriger le truc. Donc, il euh, y avait ce côté un peu Sherlock Holmes, un peu euh, instantané, comme tu le disais, euh, qui, était, euh, qui était intéressant. Euh, et euh, bah, c'est ensuite, quand on a commencé à faire du projet, à construire des nouvelles choses, que là, ça a commencé à se renouveler. Et euh, on était aussi dans des modes, alors j'ai commencé dans des modes où on était encore un petit peu en, en mode euh, un peu top-down sur, sur l'approche des projets informatiques. Euh, ce qui a complètement changé quand on a. Alors, on parlait d'agilité tout à l'heure, je ne sais plus euh, qui, je crois que c'était toi. Euh, qui a complètement changé notre manière d'être un développeur aussi. Être un dev aujourd'hui, c'est plus euh, ce que moi j'étais il y a, a 10-15 ans. Je pense que c'est vrai pour, pour la plupart d'entre nous ici. Euh, c'est que. Euh, euh, euh, on, nous, on nous responsabilise. Alors en tout cas, je parle pour moi. Hein, euh, en tout cas, là où je travaille, euh, on est partie prenante du, du processus. On a une parole d'expert. Euh, on n'est plus que le pardon l'expression le, le pisseur de code qu'on pouvait être. Euh, en tout cas, quand j'ai quand j'ai commencé. Euh, donc déjà, le, le boulot en lui-même, euh, le boulot de développeur est très riche. Euh, effectivement euh, riche d'interactions riche de connaissances riche de technologies riche de, de... et là euh, donc là je viens, je viens de faire le switch avec la machine learning euh, donc euh, effectivement là c'est encore une autre manière de faire comme tu le disais hein, euh, c'est la machine qui développe en tout cas on prend le, le, le problème dans l'autre sens donc ça change complètement les choses en fait et c'est ça qui moi m'anime en tant que développeur c'est que, euh, bah, je vais paraphraser tout le monde, euh, ça se renouvelle tout le temps et on wow. réapprend des trucs sans arrêt. Mmh, mmh. Et c'est super cool. Mmh. Et, et c'est fun. Et c'est fun. Ouais, ouais. Et, et, et, euh, et moi, du coup, sur ce, tu, ce moment de satisfaction, ça c'est parce que, je ne sais pas, moi, mes enfants, ils sont à fond sur les vidéos satisfaisantes, ils appellent ça. Je ne sais pas si... Euh, ils, ils, ils, Papa, viens voir et tout. Et c'est une vidéo où, où quelqu'un coupe un, un, un, un cake, par exemple, et ça fait... Crouf. Et, et mon fils, il peut regarder ça, mais euh, il fait « Ah, t'as vu, papa, comme c'est satisfaisant, ou des gens qui font des, et, et, ou des savons qui rappent là, et tout. Euh, » et, et, et ça m'a beaucoup marqué sur ce moment de satisfaction. Et moi, je me suis rendu compte que je, je fais des démos, je fais, moi, je suis un développeur advocate, et, et chaque fois que je fais ma démo de Quarkus, que ça démarre en 0.02 secondes, j'ai ce moment de satisfaction, même si je le fais tous les jours, j'ai toujours ce. Cette... Ah oui, mais c'est pareil et tout. Donc, il faut je que pense tu te filmes, voilà. ça tu te repasses en boucle. <rire> <Voilà>. <rire> mais, mais je pense que c'est très important qu'on soit conscient de ces moments de satisfaction euh, et c'est ça qui continue à nous animer hein, en tant que dev. Okay. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire une remarque parler de son moment satisfaisant <rire> Non Ouais Vas-y. Normalement, celui-là, il fonctionne. Alors, pour ma part, ça a été mentionné déjà, moi, ce qui... Ce qui... Alors, moi, je suis plus trop développeur, j'ai commencé développeur, mais depuis, je suis plus un dev advocate. Euh, mais c'est le, le plaisir d'apprendre, en fait. C'est vraiment se lever le matin, se dire, euh, aujourd'hui, euh, je vais me coucher avec, en ayant appris quelque chose, et en ayant réussi quelque chose euh, qui était, euh, en se levant le matin, qui n'était peut-être pas forcément gagné. Mais cette satisfaction d'arriver à, à, à, à un résultat, même si c'est pas grand-chose, <rire> Mais finalement, cette satisfaction et surtout le, le besoin, le, le plaisir d'apprendre et le plaisir de, de faire euh, partager la connaissance aux autres. Pour moi, c'est ce, qu plus, euh, plus, ce qui me motive tous les jours à, à continuer ce métier et, et à m'investir encore encore plus dans, dans ce métier. Ok, super, merci. Ouais. Ouais. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que disait Guillaume euh, sur l'évolution du, euh, du, du boulot en fait, parce que c'est vrai que moi, quand j'étais en école. Euh, la façon dont on vendait euh, le développeur, euh, c'est, euh, ouais, de toute façon, tu t'en fous, euh, dans 5 ans, tu seras... Enfin, en, ton but dans la vie, quand tu étais développeur, c'était de devenir chef de projet. Ah ouais. Euh, c'est comme ça Bon, après, moi, c'était... Ah ouais, c'est vrai, pas, euh, souligné, hein, euh, pas chef de projet j'suis... à 40 ouais. ans, t'as raté taille. J'ai fini en... <rire> Mon école, c'était euh, en 99, donc il y avait le bug de l'an 2000, donc on a fait du COBOL et tout, juste pour ça, quoi. Euh, bon, ceci dit, maintenant, les gens qui connaissent le COBOL... Ils touchent bien, ah ouais, ils touchent très bien parce ah ouais, que les, les applis de banque qui datent des années 60, 70, euh, ah ouais, que personne d'autre veut toucher, qui sont en COBOL. C'est les mercenaires du code. Ah ouais, euh... les gars qui, qui savent le COBOL, euh, <rire> ils, ils, ils ont la, la sûreté de l'emploi, ça c'est sûr. Mais bon, parenthèse terminée. Mais en, en gros, oui, maintenant, il y a quand même, euh, après, bon, c'est pas toujours autant reconnu, mais il y a quand même maintenant pas mal de boîtes, dont Red Hat en particulier, euh, pour pas faire la pub. Mais euh, le métier de développeur, en fait, il, il est quand même bien, euh, bien reconnu. Maintenant, euh, c'est plus, effectivement, comme comme disait Guillaume, le pisseur de code euh, où, euh, où en gros, tu faisais ça au début et puis après, euh, tu passais chef de projet. Il y a quand même maintenant pas mal de boîtes où euh, les développeurs, on peut rester développeur euh, toute sa vie si on a envie. Quoi. Euh, donc euh, je voulais juste rebondir ouais. sur, sur ce point-là qui me paraît hein, quand même assez important euh, maintenant. Euh il me reste 8 minutes euh, on peut parler peut-être un... ah, juste un truc ah, sur, non, euh, vas -y, vas -y. sur le côté chef de projet, euh, carrière inéluctable euh, ce, qui, ce qui était frappant alors je ne sais pas pour vous euh, mais euh, quand j'étais euh, étudiant tout le monde voulait être chef de projet aussi c'était ouais. assez compliqué de, de se dire tiens, euh, et, et c'est marrant parce que j'ai eu un seul prof dans, dans tout mon cursus euh, euh, universitaire qui disait mais euh, euh, en fait euh, vous êtes dans l'informatique euh, c'est quand même plus pour la technique quand même, plus que pour être manager ou pour faire de la gestion de projet. Et c'est ça qui était assez, euh, assez comment dire, bizarre, en fait, euh, ce, ce côté. Où on se dit, bah, oui, effectivement, euh, moi, je suis là aussi pour la technique, mais il est complètement euh, dévalorisé aussi par les gens, euh, mais y compris les élèves. Hein, C'était pas que, euh, que du brache de crâne. C'était assez, assez particulier. OK. Euh... Est ce que j'aimerais bien qu'on pour ces dernières minutes, c'est sur la transmission. Euh, Est-ce que vous transmettez cette passion de, de dev autour de vous euh, Que ce soit autour d'étudiants, de, de vos enfants, de vos amis. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous faites de manière active euh, Voilà, C'est très ouvert comme sujet. Mais ok, moi je peux commencer. Mes enfants, non. Franchement, ils ont 15 et 12 ans et je les laisse tranquilles. Ils codent un peu à l'école. Je ouais. trouve ça très bien. Euh, je ne les ai jamais poussés là-dedans, j'ai envie qu'ils fassent un peu ce qu'ils veulent et je ne veux surtout pas les influencer. Euh, on, est, on est leur père aussi, et, et ingénieur en informatique. Euh, donc, euh, voilà, donc eux, je, le, je les laisse complètement tranquilles et ouais, ils regardent des vidéos sur YouTube, ils jouent beaucoup. Mais en vrai, aujourd'hui, ils ne m'ont jamais vraiment demandé de leur apprendre à coder, okay. donc... Euh je ne je, je le les pousse pas, ils verront plus tard. Moi, ce que j'ai vu, c'est que finalement, quand on arrive à la fac, entre ceux qui ont, comme moi, commencé à coder quand ils étaient petits et ceux qui apprenaient sur le tas euh, après le lycée, il n'y avait, aucun, avait aucune différence. Ouais. Au bout de six mois, euh, il n'y avait quasiment plus aucune différence. Ouais, Donc, en vrai, vrai euh, voilà, ce n'est pas parce qu'on a codé depuis qu'on est petit qu'on est meilleur que les autres, pas du tout. tout ça, se, ça se réduit hyper vite. Franchement, après un an de fac, euh, il n'y a plus de problème. Par contre, euh, je pense qu'au niveau de ce qu'on fait, par exemple, avec les duchesses, euh, là, on va essayer. Donc, Duchesse France, c'est une association. Donc, il y en a plusieurs en France, mais nous, moi et Zidem, on fait partie de la même association qui s'appelle Duchesse France, qui, est, qui existe depuis 12 ans. Où, en fait, on va essayer justement de transmettre. Notre amour pour ce métier, parce que c'est un métier qui est quand même cool, alors qu'il y, qu y, qu y, qu y, qu y a aussi des problématiques à résoudre, mais qui a aussi beaucoup d'avantages, que ce soit au niveau du salaire, soyons honnêtes, les conditions de travail, le télétravail et tout, c'est quand même des choses qui sont plus en cool. Donc là, on va avoir plaisir à partager notre expérience, à montrer qu'on peut rester dans la tech et avoir des carrières complètement différentes, mais qu'en fait, on peut rester et avoir 40 ans dans la tech et être très bien. Donc voilà, donc c est, c est plus, moi, c'est plus pour ceux qui sont déjà après. Euh, tu ouais. vois, où je vais essayer de montrer et de dire bah, « Oui, tu peux. Euh, » J'ai eu mon premier enfant, j'étais à l'école. Et donc, oui, avoir un bébé, bah, ça ne t'empêche pas d'être ingé ça ne t'empêche pas le machin de passer freelance, ça ne t'empêche pas de monter une boîte d'une deuxième, d'en planter une deuxième, d'en monter une troisième. Ça ne t'empêche pas, en fait. donc C'est plutôt ça qu'on va essayer de faire. Bah, moi, j'essaye. Bah, déjà, il y a eu... Euh... Il y a eu le fait que dès que j'ai décidé d'être développeur, ben en fait les discussions, vu que je suis l'aînée à la maison, ont tourné beaucoup autour de l'informatique. Et, et je ne sais pas si mon frère s'est juste senti <rire> obligé d'être développeur. <rire> et après, sinon, une fois, j'ai eu un stagiaire de troisième et, et à qui j'ai essayé de, de, de juste montrer comment on pouvait commencer à coder facilement, rapidement, au lieu de, de mes collègues qui étaient à côté, qui, qui expliquaient leur, leurs applications énormes à quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est coder. Du coup, j'ai dit, euh, on oublie. Et puis à la fin, j'ai eu un retour qu'il euh, avait décidé d'être développeur, <rire> puisque je lui avais donné les outils pour aller chercher sur Internet, pour apprendre des trucs, les étapes pour aller facilement. Du coup, oui, on fait beaucoup par rapport aux euh, Duchesses. Euh, des fois, je mentor euh, des, des personnes pour euh, leur première contribution open source. Et, euh, et puis voilà, après, euh, moi, euh, ces deux dernières années, j'ai été à l'école de ma fille pour autre chose que, que, que l'informatique, mais pour, euh, dans la maternelle pour parler euh, des langues étrangères. Et euh, depuis ce temps-là, ouais, je, euh, je, je pense en fait euh, à faire plutôt des activités pour les enfants euh, pour plus tard en tant que bénévole. Euh, parce que j'ai bien aimé le contact avec les enfants, leur apprendre des choses. Et euh, je voudrais bien ouais, tester euh, voilà, quand j'aurai l'occasion. Super. <rire> euh, niveau transmission, ouais, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Euh, et mal malheureusement, je ne le fais sans doute pas autant que je devrais, je pense. Euh, après, bon, c'est toujours un peu compliqué au niveau temps aussi, euh, implication, parce que transmettre quelque chose de manière euh, cohérente et euh, efficace, ça demande beaucoup de temps. Euh, on ne reconnaît sans doute pas euh, suffisamment le métier d'instituteur ou de, de professeur euh, qui sont dans des conditions pas forcément toujours évidentes. Et enfin, si je prends mon expérience personnelle, où tout à l'heure je disais vis-à-vis euh, -vis de ma réorientation de carrière de l'aéronautique vers, vers l'informatique, en fait, un des choix déterminants, ça a été la, la, la relation que j'avais avec, euh, avec cette prof de physique qui a, qui a changé euh, complètement ma carrière. A posteriori, bon, peut-être que ça n'aurait pas fait... Euh, enfin, On peut tout réécrire avec des signes, hein, Mais euh, mais... Euh, mais bon, cette, cette relation à, à l'éducation et à la connaissance, c'est quand même super important. Et c'est aussi un peu ce qui fait euh, la, la force de l'humanité, on va dire, hein, parce que euh, on en est là où on est, euh, pour le bien ou le mal, <rire> suivant le point de vue sur la situation dans laquelle on, on se trouve en ce moment. Mais c'est quand même parce que euh, chaque génération, on, transmet, euh, on repart pas de zéro à chaque fois, quoi. Euh, et on, on est euh, on, on se situe euh, bah, comme, comme tu disais aussi ouais, tout, euh, on, on, dans l'informatique on réécrit pas tout euh, à partir de zéro, on utilise des librairies qui ont déjà été développées par d'autres personnes et on, est, euh, on se tient sur, sur les épaules des géants qui, sont, qui étaient avant nous quoi. Et, euh, et donc ouais, c'est pour ça que transmettre euh, bon après quand on travaille dans l'open source il y a quand même déjà cette transmission implicite, on va dire, qui est que le code qu'on écrit, il est, il est là, tout le monde peut le voir. Donc, quand on est dans, dans le privé, c'est un peu plus compliqué, parce que, bon, voilà, quoi. Mais il y a, et on va dire, cette transmission implicite du fait d'être dans l'open source. Mais effectivement, on pourrait quand même euh, aller plus loin, et euh, enfin, là, je parle pour moi, on pourrait, je pourrais aller plus loin et, euh, et accompagner plus euh, donc ouais, c'est quelque chose qu'il euh, qu faut que je, je fasse plus définitivement alors je suis un peu partagé parce que déjà moi je suis pas développeur à la base mais euh, si on mesure ce qui s'est passé ces 40 dernières années ça donne le vertige quand même parce que euh, je pense que ce qu'on apprenait il y a 40 ans et ce qu'on utilise aujourd'hui ça n'a plus rien à voir donc moi je ferai très attention de pousser... Euh, bon, ma fille va vers l'orthophonie, mais je j'aurais fait très attention, si elle voulait partir dans le technique, de la pousser à se spécialiser. Personnellement, je pense que euh, la spécialisation euh, est un danger au vu de la vitesse des technologies. Euh, je pense que... Dans, et en plus, je pense que c'est exponentiel, c'est-à-dire que ça va de plus en plus vite. Et par contre, je pense qu'il faut apprendre à apprendre il faut apprendre à se cultiver, il faut apprendre à rester ouvert. Et euh, d'ailleurs, moi, mon plus grand regret, et je pense que je vais attendre la retraite pour euh, devenir un vrai développeur, c'est que finalement, euh, dans le monde professionnel, mais des écoles comme École 42, c'est bien, je pense. Euh, J'en connais une aussi à Lyon qui n'est pas l'École 42, mais c'est le même concept aussi. C'est on donne à chacun... Enfin, il n'y a pas de préjugé sur une préformation ou... Euh, euh, parce qu'en en fait, je pense que c'est de la logique, c'est de l'appréhension de concepts euh, euh, assez, euh, finalement, assez aisés. Euh, Ce n'est pas des équations mathématiques du quatrième degré. Enfin, bon. Et, et euh, je pense qu'il est vachement important de, de pouvoir euh, peut-être faire le va-et-vient entre des aspects plus ou moins techniques, des aspects plus ou moins métiers et de faire cet échange, parce que je pense qu'on aura de plus en plus besoin de gens qui, à un moment donné, sachent maîtriser la technologie, mais à un autre moment, sachent pourquoi la maîtriser. Et, euh, et donc, je pas de recette miracle, mais je pense que pouvoir euh, donner la chance à n'importe qui, à n'importe quel âge, d'arriver à euh, devenir alors développeur, parce que je pense que le terme développeur va, va, va changer dans le futur, mais arriver à à participer à une construction d'un environnement basé sur l'informatique, ça devrait être donné à tout un chacun. Et en tout cas, je pense que de toute façon, aujourd'hui, même un médecin, à son niveau, a besoin, un radiologue a besoin de commencer à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière un programme, juste au moins de la culture générale. Ok, très vite. Euh, et tu veux? Ouais, vas-y, ouais, et après, après, ça te la pose. Vas -y, vas -y. Alors sur la transmission, euh, euh, ben, euh, ben déjà on est là. Hein. Euh, je pense qu'on est tous euh, tous à mais ça la transmission, sinon on serait pas, on serait, pas on serait pas ici à ben essayer de donner un petit peu de un petit peu de nous quoi. Et ça c'est ça c'est chouette. Alors euh, après euh, moi j'ai pas d'enfant hein, donc. Euh, je... Je dois la transmettre, mon, mon petit frère est parti faire complètement autre chose, mmh. euh, mais euh, la transmission par rapport euh, effectivement, au motora euh, auprès des collègues, donner des formations, organiser des dojos, faire des BBL, euh, euh, et puis, euh, et puis bah, être ici dans des, in dans des initiatives comme celle-ci, oh, okay. c'est un, un bonheur. Et ça fait partie du fun, du boulot de développeur, je ouais, trouve ouais, aussi, ouais. Euh, enfin pour moi en tout cas. Ok. Euh, et du coup, euh, ouais, ouais, on va conclure euh, sur la transmission sur les enfants. as totalement raison, il faut pas les pousser. Moi, j'ai la chance que ma fille elle est venue. Moi, je travaille à la maison. Elle a fait ah papa, moi, je vais faire euh, des lignes de code comme toi. Euh, là, et là, elle est en train de visiter les écoles d'ingé. Elle veut devenir dev. Mon fils, lui, ça lui a plu au début. Mais non, rien foutre. Lui, c'est Minecraft. J'aimerais bien. Alors, j'essaie de lui montrer qu'il peut créer des modes de Minecraft avec Java. Il a fait waouh, bon, du coup, euh, ça mais mais je, ce qui est important pour les enfants, nous, nous notre génération, on a grandi avec les ordis, plus ou moins. Alors on sait un peu comment ça marche. Eux, ils sont arrivés, ils avaient les ordis, euh, c'est un peu la boîte noire pour eux. Au moins leur montrer, un peu euh, démystifier euh, ce qui se cache derrière les ordis. Parce que « code is eating the world », comme on dit, <rire> et ce sera de plus en plus. Que, que, au moins pour eux, ce ne soit pas une boîte noire, même s'ils deviennent pas dev, mais qu'ils aient un peu cette culture de « c'est pas de la magie derrière ». En tout cas, c'était super cool. On a eu des super, euh, surtout cette sur dernière question sur la transmission là, on est parti sur des, des belles, des belles phrases. Euh, ça va être l'heure du, du, de la pause. Ok, donc euh, je sais pas ce qu'ils nous ont préparé à côté. On va, on va découvrir ça. Euh, et on se retrouve euh, à 15h35 avec euh, Hendrik qui est là. <rire> là. Tu vas nous parler donc de euh, la qualité, de la stabilité générée par les Slow, les slow, pas, pas, pas les slow qu'on dansait dans les booms avec les, les copains. Bon. Merci à tous. Merci. Merci.